Bonjour Amis de la Lecture et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Babarette, Babarette Bibliobraire, car bibliothécaire et libraire. Je suis bibliothécaire de métier et libraire de. Libraire euh, à mes heures perdues, euh, libraire son montant libre, en librairie associative. Cette vidéo est une vidéo. Euh, qui ne parlera pas de, de mes lectures, qui ne parlera pas du, du Pumpkin Don Challenge ou de, qui ne sera pas une pile à lire. C'est une vidéo où je m'exprime en tant que professionnel, euh, plutôt des bibliothèques que des, que des librairies, euh, puisqu'il y, de, y a une différence même entre les, entre les deux approches. Euh, pourquoi est-ce que je m'exprime aujourd'hui en tant que, que professionnel du livre que professionnel des bibliothèques C'est une réponse euh, en, en réaction à la tribune du monde signée par euh, un certain nombre d'auteurs, euh, d'autrices euh, et d'éditeurs, de, euh, enfin, surtout des éditeurs. Euh, donc C'est une, euh, une tribune euh, dont vous mettrez le lien en barre d'infos. Qui, qui exige l'ouverture des librairies et des bibliothèques parce que le livre serait un produit essentiel, un produit vital et que les, le, les, les, les bibliothèques devraient ouvrir et que les librairies devraient ouvrir pour permettre à chacun et à chacune de s'alimenter en livre car, euh, paraît-il, le livre est le parangon de la culture. Donc, je vais m'exprimer sur, euh, sur plusieurs points. Euh, je vais commencer tout simplement à dire que oui, euh, les, euh, je considère que le livre peut être un besoin, le livre est, est, est essentiel. Euh, j'aime la lecture, j'aime les livres, euh, j'aime me rendre en bibliothèque, j'aime emprunter des livres en bibliothèque, j'aime acheter des livres en, en librairie. Cependant, il faut savoir raison de garder. Euh, alors oui, effectivement, j'ai peur pour euh, les librairies indépendantes euh, face à la suprématie de, de, du, des GAFA, euh, donc notamment du, pour le premier A, qui est celui du, de l'entreprise de Jeff Bezos. Euh, euh, oui, effectivement, je, je crains pour l'avenir des librairies indépendantes, surtout en tant que euh, personne qui travaille dans une librairie associative, euh, librairie qui a euh, eu un peu de mal à se remettre du premier confinement. Euh, effectivement, une, cependant, euh, déjà j'ai envie de dire, il n'y a qu'à fermer Amazon aussi pendant le confinement. Faire un vrai confinement, déjà, euh, au lieu de dire aux gens... Euh, venez travailler, mais à la limite, admettons, travailler en interne, en tant que bibliothécaire, il y a des choses à faire. Mais même, on pourrait s'en passer pendant quelque temps. Euh, mais aussi, euh, les autres petits commerces, ils sont floppâtés. Euh, les... Parce que Amazon ne détruit pas que les librairies, Amazon détruit tout ce qui est commerce de proximité. Et je trouve extrêmement élitiste et condescendant de partir du principe que le livre, le livre, le livre, le saint livre, les saints, euh, oui, le saint livre, oui, serait indispensable à lui seul et que tous les autres produits culturels, en fait, euh, n'ont qu'à disparaître. C'est quoi Qu'est-ce que c'est C'est ça que ça veut dire On ouvre les librairies, mais pourquoi les librairies et pas les disquaires euh, il me semble pas que des chefs d'orchestre aient réclamé la continuité des concerts au, au motif que la musique est au cinéma, au motif que la, la, la, la musique élève l'âme. Euh, pourtant, on peut le considérer, effectivement. Oui, j'aime aussi la musique. Oui, j'aime aussi le théâtre. Oui, j'aime aussi le cinéma. Seulement, bah, oui, j'ai dû, dû, cet été, me passer du Festival d'Avignon, que j'aime terriblement, pourquoi Parce qu'il y a des priorités, les priorités c'est la santé publique. Euh, et donc, pourquoi, pourquoi est-ce que le livre serait supérieur à tout le reste Pourquoi est-ce qu'on pourrait se dire, au secours, les librairies indépendantes vont mourir Oui, et, et les merceries par exemple, euh, les, les, les merceries, les disquaires, euh, les, les papeteries, euh, les, les magasins de bricolage tout, tout ça est légitime également. La, la culture, ce n'est pas que le livre. Par ailleurs, euh, je tiens à signaler que je, je doute très très fort que toutes ces personnes qui ont signé cette tribune se retrouvent sans livre. Est-ce que vous allez vraiment me dire que euh, tous ces amoureux, les amoureux, amoureuses de la lecture n'ont pas une pile à lire déjà assez euh, haute comme eux pour euh, tenir pendant un mois ou deux ne peuvent pas relire les livres de leur bibliothèque, n'ont pas une ISO sur laquelle ils peuvent télécharger des livres euh, libres de droit ou euh, qu'ils qu achèteraient en ligne et qui seraient vendus en ligne par des personnes qui télétravaillent. Pourquoi faudrait-il impérativement, absolument, ouvrir les librairies et même les autres commerces euh, Est-ce que vraiment euh, c'est la priorité en ce moment, et est-ce que vraiment euh, les celles qui... Qui... Ce... Le... Le qui aiment la lecture n'ont pas déjà de quoi s'occuper, vraiment. Euh... Et là euh, intervient aussi le fait qu'il faut aussi ouvrir les bibliothèques. Alors j'ai envie de dire pour commencer que les bibliothèques, contrairement aux, euh, aux librairies et euh, commerces de proximité, n'ont pas besoin d'être rentables. Je le, rappelle, je le rappelle, une bibliothèque, c'est un service public. Le service public n'a pas à être rentable, n'a pas à avoir une logique de, de chiffres. C'est totalement aberrant. Euh, mais surtout, euh, je suis bibliothécaire, je connais mon métier et je sais que mon métier, ça n'est ne, ça pas distribuer des livres. Je ne suis pas un distributeur automatique de livres. Les personnes qui feraient du click and collect ou euh, du retrait de réservation, je m'en fiche, vous appelez ça comme vous voulez. C'est euh, en gros le, ça, le fait que des gens euh, fassent des réservations en ligne en disant « je veux ça, je veux ça, je veux ça » et puis viennent les, viennent les retirer à une banque d'accueil. Euh, ça, ça n'est pas l'essentiel le, d'une bibliothèque, ça n'est pas l'essentiel de ma mission. Ma mission, c'est de permettre à, à chacun, à chacune, d'avoir accès à l'information. Et euh, c'est vraiment une logique d'accessibilité. C'est pas une logique simplement de oh, se cultiver, devenir un être meilleur, devenir un être supra intelligent Non. Je, je me fiche, mais totalement que euh, Marie-Cerise de la mode piquet ne puisse pas emprunter la recherche du temps perdu. Déjà, elle avait qu'à y penser avant, parce qu'on savait très bien qu'on allait être confiné, même si ce confinement n'est pas dans le Donc, elle aurait très bien pu euh, acheter des livres ou emprunter des livres à la bibliothèque avant le confinement. Sincèrement, tu ne vas pas me dire que euh, tu as absolument besoin, si régulièrement comme ça, de te racheter des livres, des livres de réemprunter des livres. Je, je, on peut tout à fait, on s'en est déjà passé pendant deux mois On peut recommencer On peut recommencer Est-ce que vraiment il y a besoin de consommer si fréquemment Toujours, toujours, toujours de nouvelles choses On peut faire une pause peut-être Il y a des priorités Là la priorité, elle est sanitaire La priorité, c'est de faire en sorte que les gens ne meurent pas Ne meurent pas c'est le fait d'empêcher de saturer les urgences mais donc je vais revenir sur ça un tout petit peu plus tard mais moi mon métier c'est pas simplement oui je suis très heureuse de faire de, de, de prêter des livres je suis très je, je... évidemment que j'aime les livres évidemment que je suis heureuse que des gens lisent seulement ma priorité si jamais je dois venir travailler sur place et si jamais je dois rencontrer des publics je préfère je, je, je préfère ouvrir une salle pour les personnes qui ont besoin d'écrivains publics, pour qu'elles puissent demander des prestations sociales. C'est ça plutôt euh, que je verrais comme prioritaire, que je verrais comme essentiel. Ce serait peut-être plutôt euh, aller dans des, des endroits, des endroits où les gens ne, peuvent, où les gens sont éloignés du, du livre. Donc par exemple euh, des hôpitaux, par exemple euh, des centres de détention, par exemple des maisons de retraite pour organiser des clubs de lecture, pour, euh, pour, rencontrer, pour rencontrer ces personnes, pour leur apporter quelque chose. Ce serait ça à la limite ma priorité, ou dans, ou dans des crèches. Oui, bah oui, ça je veux bien le faire. Si je dois venir sur place travailler, si je ne dois pas être confinée pour de vrai, ma priorité ce serait ça, et ce serait certainement pas de faire du click and collect, ou appeler ça comme vous voulez, vous savez très bien ce que je veux dire. Donc... Voilà. Voici pour mes autres priorités. Mais surtout, euh, je vous rappelle qu'il y a un virus. Un virus à la noix, le Covid-19 ou la Covid-19, je m'en fiche, moi je dis le peu importe ce qu'en pense l'Académie française, je lui dis zut. Euh, Donc, un virus qui tue, qui tue massivement. Et s'il ne tue pas forcément, il peut, les personnes qui en sont atteintes peuvent perdre durablement, voire définitivement, le goût et l'odorat. Euh, Peut-être que je peux me passer euh, d'avoir des livres neufs pendant deux mois, ou des livres empruntés pendant deux mois, euh, pour que des gens ne n'aient ne, ne, ne ne, ne, ne pas, pas de séquelles à vie, de, même, même si elles ne les ont que pendant un ou deux ans, peu importe, il y a des priorités, je le, rappel, je le rappelle. Ensuite, je vous signale, euh, si vous ne savez pas, que euh, les autres maladies ne s'arrêtent pas pendant euh, la pandémie euh, du Covid-19. Ce qui signifie que euh, donc, si on continue de faire circuler ce virus, euh, eh bien, les urgences vont, vont être saturées, mais pas saturées seulement à cause du Covid, parce que euh, eh ben, les cancers continuent d'exister. Euh, les, les gens continuent de se faire mal, parce qu'on peut se faire mal chez soi aussi. Euh, et, et des, des, des cancers, plein de choses peuvent continuer d'arriver, on peut continuer à être malade, même si on n'a pas le Covid. Sauf que si, euh, si, tout le monde continue, si on continue de sortir et d'aller travailler, euh, et euh, si je continue de croiser du public parce que je fais du click and collect, euh, peut-être que je vais attraper le virus, et donc que je vais devoir me rendre d'urgence, que j'y meure ou pas d'ailleurs. Que j'y meure ou pas. Mais, euh, soit dit en passant, euh, si on aime les bibliothèques et, et les librairies, peut-être qu'on devrait aussi aimer les gens qui y travaillent. Et euh, donc, ces, ces messieurs-dames euh, signataires de, de cette tribune, est-ce que vous avez pensé peut-être que si on meurt, si les bibliothécaires meurent, ben, il n'y aura plus vraiment pour ouvrir les bibliothèques. Il n'y aura plus vraiment pour ouvrir les bibliothèques. Euh, et je signalerai également au passage, donc en tant que personne en situation de handicap, euh, que euh, ce qu'on appelle le plan blanc, je me suis pris bien en pleine figure, le plan blanc, c'est euh, un plan d'urgence qui est mis en place par les autorités médicales, qui décrète que certaines morts sont acceptables. Est-ce que vous vous rendez compte que juste... Pour que, euh, mesdames, messieurs, les signataires de cette tribune puissent avoir le plaisir, le pla je parle bien de plaisir, d'avoir des, des, des nouveautés livresques, euh, est-ce que euh, pour, ce, pour les satisfaire, pour satisfaire mesdames, messieurs, il faut que, des, que les médecins aient à décider que telle personne est prioritaire aux urgences et que telle autre personne peut creuser est-ce que vous êtes prêts à assumer, mesdames, messieurs, euh, les personnes euh, souhaitant l'ouverture des bibliothèques et des librairies Parce qu'en plus, il y a certaines personnes qui veulent l'ouverture des bibliothèques, mais comme avant, parce que juste, on n'a qu'à mettre le masque et puis c'est tout. Mais on fait ça depuis des mois. Donc, est-ce est que vraiment, euh, le, le, le fait, le, le fait d'avoir de nouveaux livres, euh, ça, ça, vous êtes prêts à vous dire « Oui, oui, euh, la littérature est vitale. Euh, bon, d'accord, des gens vont mourir parce que j'ai mon livre. Mais je m'en fous, j'aurai mon livre et puis je serai, je serai devenu quelqu'un de plus intelligent. » Justement, si les livres rendent plus intelligent, peut-être apprenez à voir un peu plus loin que le bout de votre nez. Hein? Apprenez à voir plus loin que le bout de votre nez. Et dites-vous qu'il euh, y a des gens qui prennent des risques pour ça. Alors euh, oui, effectivement, il faut bien qu'on mange, qu'on achète à manger, et donc qu'on aille à se rendre en supermarché, bah, euh, qu'on se soigne, donc qu'on aille en pharmacie, mais je, je fais une chose. Enfin, là, c on, on, parle, on parle de besoins vitaux Manger. Euh, manger, se laver. Ouais, euh, oui, ça c'est nécessaire. Manger, se laver, se laver, euh, avoir des médicaments. Ouais, bah oui, ça effectivement, on peut difficilement faire autrement. C'est un peu compliqué. Mais avoir des nouveaux livres, sérieusement, ça peut attendre. Et je le redis encore une fois, euh, les livres ne sont pas euh, le bien suprême. On peut très bien être cultivé en lisant peu. Euh, et on peut être inculte en lisant beaucoup. Hein. Euh, la, la culture, ce n'est pas que les livres. Et je vous dis ça entre eux, que personne qui aime profondément les livres, mais il n'y a pas que les livres. Euh, Pourquoi alors euh, puisque, euh, puisque la lecture est essentielle ben, oui, mais la musique aussi la, la, la, la musique la musique aussi c'est beau oui la, la musique aussi ça, ça, ça aide à, ça aide à devenir quelqu'un de meilleur non, ça peut euh, oui, la musique aussi le cinéma aussi, le théâtre aussi, la danse, les, le, tout le spectacle vivant, euh, le, les arts plastiques, les, les musées, la, le, enfin, donc, au musée, la peinture, la sculpture. Mais, mais non, mais là, il y, y a des priorités. Enfin, excusez-moi, mais, oui, on peut se passer d'emprunter de, des livres ou d'acheter de nouveaux livres pendant un mois, deux mois, trois mois. Ouais, on peut. Ouais, on peut. Et enfin, je trouve ça scandaleux que des, des, des, des, des, des, des auteurs, des autrices euh, exigent que des bibliothécaires et des libraires, dont ils ne sont pas, ils ne sont pas... Il, il, il et elle ne sont pas eux-mêmes bibliothécaires et libraires, ils demandent aux gens de venir euh, travailler pour eux, pour, pour... Ben non Ah ben non, non, non. Euh, Si quelqu'un est bibliothécaire et dit « oui, euh, moi je veux ouvrir », Ou euh, bah, bah, au moins la personne, euh, la, la personne est concernée, mais là... Euh, non, euh, dites, euh, eh bien, euh, mes vassaux, euh, les, euh, les libraires, les, les bibliothécaires, travaillez pour moi pour que j'ai de nouveaux livres. Ah bah ben non, ben non, non, non, vous n'êtes pas prioritaire. Et la santé des personnes qui travaillent est prioritaire. Donc je vais m'arrêter là, pour, sur ce message très énervé, car oui, je suis très en colère, je suis en colère, à la fois que des personnes considèrent qu'on doit se mettre en danger pour le bien de la culture, et je suis aussi, je suis énervée qu'on considère que mon métier, c'est juste de distribuer des livres. Admettons, mais si je dois donner la priorité euh, dans la distribution de livres, ce ne sera pas à, euh, aux gens qui en ont déjà, tout simplement. Donc... Euh... Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, je suis prête à entendre vos réactions en commentaire. Et euh, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, cette fois-ci plus positive.